Il est désormais très facile pour les clients d'entamer des conversations. Mais suivre ces conversations où qu'elles aillent est plus difficile. Avec Genesis, les clients peuvent démarrer une conversation sur n'importe quel canal et continuer quoi qu'il arrive, même s'ils doivent changer en plein milieu. Les clients peuvent permuter, lorsque la situation l'exige, d'un simple chat avec un robot à une conversation réelle, d'un chat en live à un appel téléphonique ou même d'un message Facebook à un email détaillé. Peu importe où a lieu la conversation, elle n'est jamais interrompue. Et les agents peuvent tout gérer à partir d'une seule fenêtre. Avec un bureau multicanal, les agents peuvent basculer entre les canaux et voir tout l'historique de la conversation du début à la fin. Ils gardent donc toujours les contacts nécessaires pour résoudre n'importe quel problème. Avec Genesis, vous offrez à vos clients une expérience cohérente. L'intelligence artificielle est installée en moins d'une heure pour tous vos supports. Chat web, voix et plus encore. Restez parfaitement informé à chaque fois que vous interagissez avec vos clients afin d'établir d'excellentes relations et de maintenir la conversation peu importe où. Pour une expérience multicanale simplifiée. Genesis.